Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour parler eh d'une nouvelle, pas n'importe quelle nouvelle, il s'agit d'une nouvelle de World of Warcraft L'orée de la nuit qui est trouvable dans ce recueil euh, écrit de Legends Mais dans la description je vous mettrai le lien tout simplement euh, de la nouvelle qui est totalement gratuite que vous pouvez trouver sur euh, les sites, le site de World of Warcraft pourquoi je vous parle de cette vidéo aujourd'hui, dans quel cadre Alors parfois je vous parlerai de vidéos comme ça, mais là, évidemment, il y a le logo en haut, puisqu'il s'agit de Shadowlands. Alors il n'y aura aucun spoiler dans cette vidéo, mais Shadowlands, eh bien, s'articule totalement sur cette petite nouvelle de quelques pages, hein, c'est une dizaine de pages à peu près, euh, petite nouvelle, et pourtant, eh bien, elle est diablement importante pour bien comprendre ce qui arrive avec Shadowlands. Donc on va commencer... Par rappeler un petit peu euh, comment cette nouvelle a été créée, c'est tout simplement donc l'orée de la nuit de Dave Cossack de 2011 elle a été créée tout simplement pour faire la transition entre Rise of James King et cataclysme donc période, très... enfin, période un petit peu délicate et surtout euh, ça a été un véritable enjeu, il y a eu un véritable questionnement autour de ce qu'allait devenir Sylvanas. Alors, je vous laisse bien sûr aller voir la vidéo sur Warcraft: King si vous l'avez jamais lue. Il y en aura d'autres des vidéos, je les mettrai aussi dans la description dont, dont je vais parler. Mais il y a un énorme questionnement puisque euh, le but des réprouvés, le but de Sylvanas a toujours été de tuer le roi Lich. de tuer, de vaincre Arthas. Or, elle a fait les deux. Enfin, les deux se sont passés à Warcraft: King. Du coup, que faire du personnage qui a accompli son arc narratif, son arc narratif est accompli. Et en plus, à Hotel cas bah, l'erreur c'est de ne pas l'avoir utilisé. Hein. On l'a pas vu de combattre le roi Lich malheureusement. Enfin, vous allez me dire celle des reflets, moi je vous dis à la fin. Donc, le problème c'est que faire de Sylvanas Il y a eu un énorme questionnement euh, chez les grands patrons euh, du lore euh, de Warcraft, ça a été Medzen et Kozak qui s'en sont occupés. Et Dave Kozak eh bien, a écrit la nouvelle avec bien sûr l'inspiration de Medzen, mais le but ayant été atteint, il fallait trouver un nouveau euh, nouvel objectif et ce nouvel objectif, c'est tout simplement lié à la thématique de la mort, de la damnation hein, des morts vivants qui nous étisent depuis très très très longtemps. Le fait que les morts vivants bah, soient damnés euh, éternellement, hein, depuis quasiment Warcraft 1 mais War 2, War 3 en parlait. Et du coup, créer aussi de nouveaux euh, conflits, de nouveaux problèmes et notamment lié justement Sylvanas et les réprouvés au conflit avec Gilneas, l'une des nouvelles factions qui arrive à Cataclysme. Donc ça c'est quelque chose de très intéressant et vous trouverez bien sûr je vous invite, alors bien sûr la vidéo sera pour résumer et analyser un petit peu la, la, la nouvelle mais je vous invite bien sûr à lire cette nouvelle qui est très courte et qui est quasi indispensable à mon sens euh, pour Shadowlands et d'ailleurs le, le questionnement que je pourrais avoir c'est euh, j'espère qu'ils feront une euh, peut-être une cinématique peut-être un présage ou un truc comme ça prémisse euh, sur justement cette nouvelle qui nous en reparle peut-être avec un prémisse comme je le disais mais également en jeu j'espère qu'on reverra une petite vision d'un bout de ce que de ce qui se passe dans l'oreille de la nuit parce que vous allez voir c'est super important euh, petit point aussi comme ça je me répète pas trop dans la vidéo J'en profite pour vous mettre cette tête de Sylvanas pas contente du tout euh, Je préfère direct esquiver tous les Sylvanas à la censé, Sylvanas elle était pas comme ça euh, Sylvanas elle aime son peuple euh, Sylvanas c'est une connasse hein, Que soit les anti Sylvanas ou les pro Sylvanas je vous invite à aller voir mes vidéos, euh, les deux vidéos d'analyse sur Sylvanas, le débunkage et la mise à jour de euh, la, euh, enfin, la 8.2.5, la fin de la campagne de guerre, et également les vidéos sur, Shadow, sur Shadowlands, bon là avec plus de spoilers, mais sur les vidéos sur Shadowlands bien sûr. Euh, donc voilà, pour, pour, pour, comme ça je ne me répéterai pas trop, mais dans cette nouvelle on la voit bien entendu calculatrice, émotive avec des, impu... enfin, des pulsions vraiment parfois dictées par la haine la vengeance, la colère euh, et on la voit même pleurer dans la nouvelle donc on voit justement tout le spectre de Sylvanas qui existe depuis Warcraft 3, si vous n'avez pas joué à War 3, bah, vous avez Reforge ou autre euh, et également présent à BFA c'était déjà quelque chose qui avait commencé à faire à War 3 le côté ultra-calculateur et le côté euh, ultra tiraillé par ses propres pulsions meurtries, enfin ses pulsions et, ses, et sa haine, etc. Et dans l'oreille de la nuit, on voit encore les deux, on constate les deux, et dans BFA, on constate encore les deux. Là-dessus le personnage reste fidèle à lui-même. Même si bien sûr, on le verra dans l'oreille de la nuit, il y a une continuation, je dirais, du personnage, une évolution, même si ce n'est pas un changement radical du perso. Euh, donc, la nouvelle commence comment Eh bien, on retrouve Sylvanas au sommet de la citadelle de la couronne de glace, donc Icecrown Citadelle, elle, voit a pas, elle constate qu'il n'y a pas le cadavre d'Arthas, seulement des morceaux de l'armure et euh, elle voit, alors ça c'est très drôle, j'ai beaucoup rigolé dans la nouvelle, euh, elle voit un illustre inconnu qui a pris la place, euh, bon, parce qu'au départ ce qu'elle voit c'est d'où Arthas a été vaincu, elle voit les, les, les restes de Frostmonde qui est l'épée qui l'a tué, là il y a d'ailleurs beaucoup, le je, je, je, je le dis souvent mais il y a un peu le champ lexical du viol, hein. vraiment c'est le substitut phallique, qui l'a, qui, Arthas, avec un rire, etc., qui a pris son innocence, qui a pris son... Il y a souvent le côté, un petit peu la métaphore du viol avec, avec on et là, bah, du coup, elle voit le pénis d'Arthas en morceaux, donc euh, c'est... Voilà, elle se rappelle justement de, de, de, de sa mémoire, elle se, se remémore ces instants euh, tragiques, et elle voit, elle, est, elle a quand même... En fait c'est bizarre parce que malgré, euh, malgré que ça y est sa vengeance est accomplie, elle sent un vide énorme, elle ne ressent rien, elle ne se sent pas libérée d'un poids, bien au contraire la vie reste maussade, euh, grise, rien de, rien de bien euh, convaincant. Et Ensuite, elle constate justement la présence eh euh, d'un du, nouveau roi Lich. Au départ, elle pensait que c'était le cadavre d'Arthas. en fait pas du tout. Il y a une silhouette qui est enfermée et c'est Bolvar. Sauf qu'elle ne, ne reconnaît pas euh, la silhouette, elle ne sait pas qui est la, cette personne. C'est très drôle pour la légende, hein, tout ça, tout ça. Euh, mais on ne tapera pas plus avant Bolvar, hein. j'ai suffisamment parlé de lui avant. Mais du coup, euh, elle ne ressent rien et au contraire même, elle se dit « ils sont fous euh, ». C'est très intéressant d'ailleurs dans ce passage puisqu'elle euh, parle. parle notamment d'un moment où elle dit justement, alors bien sûr c'est très méta à l'heure actuelle, mais je pense qu'à l'époque il faut remettre dans le contexte, il euh, y a deux points très intéressants dans ce moment-là, je me suis surligné bien sûr des petits moments, mais euh, elle n'arrivait plus à ressentir la ma... sa malveillance rodée aux frontières de sa conscience. Donc c'est le moment en fait où eh c'est très intéressant, parce que dans la nouvelle on découvre que euh, Sylvanas, eh bien, et les réprouvés du coup entendait encore la voix même s'ils n'étaient plus sous le contrôle du Roi Lich, ils entendaient encore la voix du Roi Lich. Et ça, c'est assez intéressant, mine de rien. Et, euh, et après, ce qui est très intéressant, c'est que quand elle découvre, elle découvre cette personne, eh bien, elle dit justement euh, que, euh, elle dit... Alors, il faut que je me retrouve le moment, mais il me semble qu'elle elle dit un truc du type euh, qu'ils sont fous, euh, qu fous d'avoir... Euh, euh, de penser qu'ils pourront contrôler le Roi Lich et que ce mec-là ne pètera pas un plomb à un moment donné et attaquera le monde. Et en plus de ça qu'il ne... T voilà, ou pire, qu'il ne devienne l'arme émoussée de quelque chose de bien plus terrible. A l'époque... Alors je sais où je suis un gros fanboy de Ner'zhul, donc je ne suis pas objectif, tout ça, tout ça, mais à l'époque, c'est pas moi qui le dis, à l'époque on, on a retrouvé justement avec Eva, et c'est pour ça que d'ailleurs euh, Chris Medzen avait fait une déclaration pour parler que non, non, Ner'zhul est vaincu pour le moment, mais parce que tout le monde s'était dit c'est quoi cette menace plus terrible En fait c'est peut-être Ner'zhul le casque, puisqu'il change sa voix, il y avait vous savez cette changement de voix quand il met de fin, il met le casque, on entend un changement de voix et beaucoup s'étaient dit bah, c'est peut-être Ner'zhul qui reprend le contrôle, euh, donc il y avait cette idée à la base, à l'époque c'était Ner'zhul. Maintenant qu'il y a Shadowlands, bien sûr, on pense au geôlier, évidemment. Mais pour le moment, on verra, se trouve, il n'y aura jamais de réponse. Hein, c'est plus un teaser d'une éventuelle menace plus tard. Euh, donc, est-ce que ce sera le geôlier Est-ce que ce sera Nerzoul On n'en sait rien, mais c'est vrai que euh, moi, à l'époque, je me pensais que c'était Nerzoul. Maintenant, on pourrait plus se dire que c'est le geôlier, hein, évidemment. Donc, euh, ça, c'est assez intéressant, mine de rien. Et, euh, et donc, voilà pour tous ces petits, ces petits points-là. Et elle se rappelle, surtout, quelque chose d'important, on y reviendra juste après. Mais elle se remémore aussi le moment, quand elle voit France Monde et autres, elle se remémore aussi sa mort, justement, sa première mort. Et quand elle est morte, eh bien, elle a des, des bribes de souvenirs de l'au-delà, de ce qu'il y avait après. Et ça, c'est très intéressant. Parce que, elle, comme je vous l'ai dit, elle se remémore tout ça. Et... Il y a ces souvenirs de l'après-vie, donc de, des, des terres d'ombre, et elle se rappelle d'un endroit chaleureux, d'un endroit euh, apaisant, d'un endroit de réconfort. Et c'est vrai que comme c'est un mort-vivant, il faut savoir qu'elle ne ressent plus rien, elle n'a plus d'émotions. Enfin, elle a, si, elle a des émotions, bien sûr, mais la vie est fade pour elle, en fait. Elle voit en gris euh, la vie, elle n'a plus de, de, les sensations, elle a perdu le toucher, le goût, etc., l'odorat. Donc, c'est fade. Bien sûr, il y a encore de l'émotion, mais ça reste fade. Et... Ce qui est très intéressant, c'est qu'elle désire retrouver ce lieu justement où elle avait cette chaleur, cette chaleur, cette, euh, ce, ce, ce réconfort, ce côté rassurant. Et du coup, c'est vrai que c'est décrit comme cela. Et donc on se dit, maintenant qu'on a des, des, plus d'informations, on se dit, mais est-ce que c'est Oribos Est-ce que c'est Bastion Ou même un endroit dont on n'a pas parlé. Ça se trouve c'est la salle d'attente d'Oribos. Et on te rappelle un endroit chaleureux pour, pour te faire patienter. Mais du coup, c'est assez intéressant parce que Sylvanas veut revenir, maintenant qu'elle l'a accompli, elle veut revenir à cet endroit-là, qui pour elle est une espèce de, de phare dans la nuit. Double temporalité dans la nouvelle, donc on a d'un côté Sylvanas, Icecrown, de l'autre, eh bien, on a une vision, tout simplement, une vision qui se passe début cataclysme, avec l'assaut, bien sûr, des réprouvés sur Gilneas, et ce qui est très intéressant, c'est que dans cette double temporalité, eh bien, on voit une vision du futur, d'un futur éventuelle qui, qui est proposé par les valkyres, c'est assez intéressant puisque maintenant on dit souvent que les visions sont soit par la lumière soit par le vide et bien là c'est des visions plus des, de l'ombre, hein, des, des, des, des terres d'ombre et là par des valkyres donc des êtres de la mort et c'est assez intéressant donc ça se trouve bien sûr à la, dans les quêtes des forêts des Pins argentés. Vous pouvez revivre un petit peu cette période-là. Alors, ce pas l'orée de la nuit, mais voir les quêtes justement de l'assaut, préparation de l'assaut euh, de, de Gilneas avec Sylvanas qui se confronte à Garrosh. Très intéressant, si vous, je vous invite à le faire. Et du coup, eh bien, on y voit Garrosh justement utiliser les réprouvés comme de la chair à canon. Euh, L'apothicaire Lyndon, qui est du coup un, un maître apothicaire, un des plus grands apothicaires de la Société Royale des Apothicaires, sous le commandement, je le rappelle, de Faranel, et eh bien. Il est sous le choc quand il voit le plan qu'a que, qu Garrosh. Il se rend compte justement aussi de, de, de la... Là on retrouve un Garrosh qui choisit d'utiliser de, de, de, les réprouvés vraiment comme de la pure chair à canon. Et le massacre semble, semble arriver en fait. On voit le début du conflit, il y a déjà des problèmes. Mais l'assaut des principales forces de, des réprouvés n'est ne pas, pas encore lancé. Mais on voit déjà le massacre. Donc c'est très compliqué et Lydon se pose beaucoup de questions et il a très peur de ce qui va arriver. Et justement, quand on a cette vision-là, on a Sylvanas qui a ses propres, ses propres, son propre rapport aux réprouvés, et on découvre justement une Sylvanas qui, qui compare en fait ses forces, donc les réprouvés, comme des flèches, et déjà de son vivant, elle le faisait notamment avec ses forestiers, mais dans la mort, eh bien, elle a gardé cet aspect-là, c'est-à-dire que les réprouvés pour elle ne sont que des flèches, pas des armes, pas une arme, tout ça, tout ça qu'elle chérit, non, des flèches, à savoir un outil qu'elle forge, il y a vraiment le champ lexical de la forge et de l'armement, c'est tout simplement un outil qu'elle utilise et qui est jetable. En gros, une flèche, vous la, vous, la, vous la bandez, vous décochez, la flèche se plante, il y a une nouvelle flèche qui utilise. C'est comme ça qu'elle jauge les réprouvés. Ce ne sont pas des personnes, pour elle, ce ne sont que des armes et qui sont des armes jetables, des flèches. Encore une fois, l'image de la flèche, bien sûr, pour une forestière. Et Sylvanas, du coup, comme je l'ai dit, aspire à, à, à l'après-vie, hein, donc je vais pas revenir dessus euh, trop longtemps, mais voilà, elle veut ce seul réconfort euh, dans, dans, dans l'après-vie, et elle choisit pour se faire de se suicider euh, contre, euh, alors vous savez qu'il y a la forteresse, si vous avez joué à Warcraft, King, etc, il y a la forteresse euh, d'Icecrown et en contrebas vous avez des pics de Saronite, le sang euh, d'un de, des dieux très anciens, donc Yogg-Saron, qui euh, s'est cristallisé, et qui est devenu l'une des, des rares choses qui peut tuer un mort-vivant en dehors du feu et, et de l'exorcisme, et eh bien euh, on peut euh, tuer des morts-vivants comme cela. Et du coup Sylvanas eh bien, va choisir de se sauter. Alors bien sûr ça fait un côté évidemment euh, tragédie grecque où elle va choisir de sauter euh, du haut du, de la couronne de glace pour s'écraser sur euh, le pic, en, les pics de Saronite et elle s'empale dessus. J'avoue que dans la nouvelle, et toujours avec Sylvanas, mais dans la nouvelle il y a vraiment encore une fois un petit peu le... Ça fait un peu une métaphore encore une fois du, du, du viol où elle choisit de mourir de nouvelles... On nous parle un peu d'un empalement par France Monde, un empalement par... Euh... Donc j'avoue, peut-être que c'est moi qui suis interprète, mais c'est vrai que on sent encore le côté un peu, voilà... Euh... Femme, fin, femme qui, qui, qui s'est fait, euh... fait détruire et elle choisit de même mourir par, euh... par cela... Voilà, la fin, on revoit le début avec sa vie de mort vivante est née d'un empalement, elle termine sa vie en, en d'un empalement. Et du coup, voilà, elle se catapulte dans l'après-vie, là elle voit son fantôme qui, qui décolle en fait, et elle voit son corps euh, bah, détruit, et là elle retrouve du coup les Valkyres, qui lui redonnent une vision, malgré qu'elle se soit... Euh, malgré qu'elle se soit, euh... En fait, malgré la première vision, eh bien, elle a dit euh, « je m'en fous, les Valkyres sont là, elle en a marre ». Elle lui donne la vision et elle, elle en a marre et a dit les réprouvés ils peuvent... Hein, alors je vais, je vais vous donner la réputation Elle ne serait plus la maîtresse vengeance, vengeresse d'une race bâtarde de cadavres pourris Voilà, Pour tous ceux qui considèrent qu'elle adore les réprouvés Sylvanas, hein, C'est à ce moment là, pas vraiment euh, Donc, euh, et même après On verra, mais même après Donc on revoit, pendant qu'elle est en, en fantôme, eh il y a les Valkyries qui lui remontrent une vision. Et cette fois-ci, eh elle, elle lui montre tout simplement Garrosh le bourrin, hein, le bourrin honorable, euh, charismatique, hein, qui fait un discours passionné où il explique aux euh, réprouvés que ce sont les lords erronés légitimes euh, qui, euh, la, qui ont fait les guilnéens euh, lorsque vous étiez attaqués par euh, les, le roi Lich et les morts vivants. Absolument rien, vengeance, reprenez votre vengeance aujourd'hui. Tout ça pour au final massacrer les réprouvés et on va justement voir euh, bah Lyndon qui s'inquiète de plus en plus, hein, l'apothicaire je le rappelle. Et il va proposer parce qu'il sait que il a déjà vu les premières forces se faire détruire Il dit attendez on peut peut-être faire quelque chose Il suggère notamment la peste pour au moins aider l'assaut Parce qu'il sait que Garrosh est contre mais au moins aider un petit peu sur l'assaut Là il prend une grande calotte de ses morts hein. Garrosh il le renvoie en enfance <rire> C'est très drôle parce que comme c'est les réprouvés en plus Il y a la moitié de la mâchoire qui se déboite Et Garrosh la, la, la détruit Et lui dit si tu touches à ça je, crame, je te crame toi, toute ta famille, tout ton peuple et, toute ta, et ta capitale <rire> Donc bon il s'incline hein, euh, et c'est un véritable charnier. Un massacre. Les réprouvés sont, sont mais détruits. Les Guilnéens font un travail de dingue pour pouvoir repousser les morts vivants. Les vagues successives de morts vivants s'empalent, s'écrasent contre la porte et euh, contre les portes et les, les, les barricades euh, des, des Guilnéens. C'est un véritable charnier. Et justement, Garrosh avait prévu ça dans son plan pour, parce qu'il en a rien à foutre des réprouvés. et... Derrière, c'est les orques qui auront récupérer l'honneur, les orques et les taurennes qui chargeront sur les corps, sur les monticules de cadavres euh, des réprouvés pour finir les guilnéens qui seront épuisés, fatigués euh, de ces assauts euh, perpétuels. Donc Garrosh sacrifie sans, aucune, sans aucun remords le, les forces d'élite réprouvées. Et le corps d'armée réprouvé, les, les grands commandants, les maréch le, le maréchal, le, le corps d'élite, tout simplement, le commandement, pas de problème, il est, il est massacre. Et là c'est super important puisque la défaite du commandement réprouvé euh, sur le front guilnéen amène un enchaînement de défaites pour les réprouvés, notamment à Andorral, la défaite d'Andorral qui se joue à Cataclysme, mais là la défaite d'Andorral pour les réprouvés, alors attention, hein, c'est encore une fois une vision des Valkyrs, hein, ne pensez pas que c'est canon, c'est une vision des Valkyrs, donc des défaites. Successives qui amènent les réprouvés dos au mur où ils sont euh, bah, plus qu'une poignée en fait de réprouvés euh, Derrière tout, le, la plupart se sont fait massacrer Et sans que, sans que la horde et que Garrosh daigne les aider Donc les réprouvés sont seuls contre tous Et on voit justement euh, des défaites qui mènent au siège de Lordaeron par Varian Varian à War King Si vous avez vu ma vidéo sur Wotelka vous le savez Il avait euh, fait un siège pendant l'assaut contre les forces du... Bon il a, il a assiégé du coup Lordaeron avec succès donc il sait à peu près comment ça va se passer, il connaît les plans de la ville, il va pouvoir refaire le siège et ça devrait bien se passer. Et à ce moment-là, eh il y a des feux, des, des, des, des brasiers qui commencent à éclater un peu partout à Undercity, donc à Fossoyeuse. Les derniers réprouvés sont en train de se suicider. Ils préfèrent se suicider en se jetant dans les flammes plutôt que de tomber aux mains inquisitrices de l'Alliance, plutôt que de se faire exorciser par l'Alliance, ce qui est absolument terrible pour les morts-vivants. Donc les réprouvés craignent tellement l'Alliance qu'ils préfèrent se suicider pour vous dire à quel point ils sont dans un état de désespoir total sans Sylvanas. C'est assez incroyable, franchement, le, le, de toute façon, le, la nouvelle est probablement l'une des meilleures, et j'y reviendrai après, mais c'est probablement l'une des meilleures nouvelles, euh, et elle est super intéressante. Et malgré cette vision, donc, Sylvanas contemple l'échec euh, des, euh, des réprouvés, et là, on arrive, on arrive justement à un nouveau, euh, un nouveau point. Donc, son peuple était-il vraiment si faible Non, non. Garrosh n'avait fait qu'assassiner l'élite de ses troupes, etc. Et en fait, il euh, y a vraiment le côté vaniteux. c'est quoi Attendez, mais, mes troupes, ce que, que j'ai forgé, que j'ai appris à améliorer, que j'ai que formé, que j'ai, enfin euh, j'ai tout, je me suis tout occupé. Et ils sont en train de servir à rien. Ils se font massacrer. Pff, ils sont vraiment nuls, quoi. Et donc il y a justement cette euh, encore une fois, il y a cette, ce côté. Euh, les, les valkyres vont même lui parler, lui dire mais tu te rends compte que regarde on vient de te donner ces visions, qu'est-ce qu enfin Il faut que je te montre les conséquences de votre disparition euh, Sylvanas lui dit j'ai déjà fait mon choix et mais votre peuple va périr euh, Lança une des Valkyries qui est un petit peu la plus jeune donc euh, celle qui s'emporte un peu plus Sylvanas s'en fout Sylvanas pense au sien, et là le champ lexical, c'est le côté maître, le côté euh, le, le chenil, hein. c'est vraiment cette meute déconcertée et alanguie de cadavres regroupés autour des ruines de la capitale. Euh, ils avaient été aiguisés pour devenir l'arme ultime, son arme, et ils avaient porté le coup décisif pour lequel elle les avait conçus. Elle n'avait que faire de leur destinée. Une nouvelle fois, on vous montre qu'elle en a rien à foutre des réprouvés, et du coup, elle a fait son choix. Elle ne veut pas que les Valkyries la retiennent, elle veut, elle veut aller dans cet endroit chaleureux, elle veut aller dans cet après-vie. Et à ce moment-là, donc, euh, eh bien, elle va arriver dans les terres d'ombre, sauf que, au lieu d'un endroit chaleureux qui l'accueille comme elle l'avait fait quand elle était vivante, eh bien, à ce moment-là totalement différent, elle est dans un autre endroit, à savoir un endroit de tourments éternels, un endroit d'ombre et de ténèbres, tout simplement où en fait, le flot elle est balayée dans une espèce de tempête dans de tempête d'ombre où elle se fait mais déchirer physiquement et euh, psychiquement, alors quand je dis déchirer physiquement, c'est pas euh, familier, hein, c'est vraiment son corps est déchiré en fait, son corps est déchiré donc elle a une souffrance et normalement en tant que mort vivant, bah, vous n'avez plus le toucher donc... Vous sentez pas euh, vraiment la douleur ou autre là, justement, elle ressent qu'une seule, sou... euh, qu'un seul euh, véritable, une véritable sensation c'est la souffrance qui lui fait naître donc une douleur atroce et qui fait naître un nouveau sentiment, la peur. Et elle est terrifiée par ce qu'elle voit et ce qu'elle subit et ce qu'elle ressent. Et c'est justement pendant ces tourments éternels, parce que le temps évidemment s'écoule un peu différemment et elle n'a pas la notion du temps, est-ce que ça dure des secondes, des minutes, des années Elle n'arrive pas à, à avoir la, la notion du temps. Et dans ces tourments éternels, elle constate d'autres formes qui subissent la même chose qu'elle à côté. Certaines de, de, qui sont des, des formes de vie qu'elle n'a jamais vues, donc très probablement extraterrestres, ou des formes de vie qu'elle n'a pas vues tout simplement sur Azeroth. Mais c'est pour vous montrer que c'est vraiment l'après-vie qui concerne tout. Et justement, donc c'est assez méta encore une fois avec Shadowlands, mais également elle voit une forme qu'elle connaît, Arthas, en proie aux mêmes ténèbres qu'elle. Et ça c'est super intéressant parce qu'elle voit justement Arthas qui subit justement cette damnation éternelle, cette, ces tourments éternels, et au milieu de tout ça, alors je ne sais plus si j'ai la citation, mais euh, elle avait même. Elle avait même. Voilà. Elle aurait pu. Re alors. Si elle avait eu une seule partie de l'âme déchirée de Sylvanas qui n'avait pas été à cet instant déchirée et tourmentée, elle aurait pu ressentir pour la première fois une minuscule ébauche de pitié pour lui. Elle ressent de la pitié pour sa némésis, pour la personne qu'elle déteste le plus et qu'elle désirait ardemment tuer. Eh bien, elle ressent de la pitié pour lui. C'est quand même quelque chose de très très fort pour vous montrer à quel point eh bien, les souffrances sont, sont monstrueuses hein, pour Arthas comme pour Sylvanas. Donc on savait avec l'oreille de la nuit où était Arthas euh, justement c'est quelque chose de très important et qui aura très probablement son importance aussi à Shadowlands euh, les Valkyres du coup reviennent vers Sylvanas, arrêt temporaire de la souffrance, donc il y a une petite, un petit interlude euh, où elle peut, euh, elle peut souffler un petit peu dans cette souffrance, et les Valkyres lui proposent un pacte. Euh, la libération des... En fait, les Valkyres, qu'est-ce qu'elles veulent Eh bien, elles veulent être libérées euh, de cet asservissement que le Roi liche Arthas... Euh, Arthas au Roi Lich, pas cette fois-ci, mais euh, l'asservissement que euh, le Roi Lich avait fait des valkyres, donc elle est liée, en fait. Ils sont, elles sont liées au roi Lich, et elles veulent profiter que maintenant Arthas ait été vaincu et remplacé par Bolvar, et Bolvar n'a pas encore le pouvoir sur tous les morts vivants, pour pouvoir se libérer euh, du joug du roi Lich. Et du coup, elles préfèrent choisir, elles préfèrent choisir Sylvanas plutôt euh, que Bolvar. Donc, Sylve serait à ce moment-là libérée de ses tourments, une des Valkyries, une des neuf Valkyries prendrait sa place, et les huit autres resteraient à son commandement et pourraient permettre eh d'avoir le, le pouvoir sur la vie et la mort, puisqu'elle pourrait ramener euh, plein de morts pour créer de nouveaux réprouvés, etc. Et malgré la souffrance, Sylvanas ne dit pas « oui » tout de suite, pourtant elle a vraiment envie de dire euh, « de, de oui ». Mais malgré la souffrance, eh bien, elle, préfère, elle préfère attendre, euh, mais elle se refusait à accorder son, consenti, euh, son consentement poussé par la peur. Donc Encore une fois, on voit Sylvanas qui a peur. Et d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, voilà, si c'est ça... Euh, quand elle parvint enfin à retrouver sa voix, elle ne put que sangloter. Sylvanas Courcevant était brisée. Une br Sylvanas brisée, Sylvanas qui pleure pour vous dire à quel point euh, cette expérience est traumatisante. Un personnage comme Sylvanas qui pleure, bah, elle a été brisée que deux fois dans toute son existence face à Arthas et maintenant euh, dans les terres d'ombre. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez incroyable. Et du coup elle ne veut, elle veut pas accepter le pacte sous la peur elle veut déjà peser un peu plus le pour, là on retrouve, le. on vient d'avoir les sentiments, le côté flot de sentiments qu'elle qu a vécu, et là, on retrouve le côté calculateur où elle ne veut pas, par la peur, donner son consentement, donc elle va attendre un petit peu, peser le pour et le contre, et finalement, bon, voilà, elle accepte, évidemment, elle pactise avec les Valkyries puisque ce n'est pas, pas un vrai choix, hein, pour le coup. Donc, il y a un nouveau euh, cheminement qui se fait pour Sylvanas, les réprouvés ne sont plus des flèches, ne sont plus euh, des armes euh, jetables les réprouvés deviendront son rempart, donc, euh... mais ses membres n'étaient plus des flèches dans son carquois désormais, ils étaient un rempart contre l'infini. Donc encore une fois on est dans le, dans le, dans le champ lexical de l'armement, de, de, de, la, de la forge, de l'artisanat, là on est tout simplement donc, sur une évolution de son propos, de sa considération envers les réprouvés, alors pour ceux qui pensent qu'à partir de Cataclyse, à partir de l'oreille de, de la nuit, elle aime les réprouvés, non. On est dans un champ lexical, on est dans une métaphore de l'armement, on n'est pas dans un, dans un rapport de personne à personne. On n'a pas un sentiment d'égalité. J'aime mon peuple, ils sont gentils, tout ça tout ça, je vais prendre soin de mon peuple, je suis une mère pour mon peuple, tout ça tout ça. Non. On passe d'une arme, on passe d'une flèche donc d'un outil jetable à un outil que l'on va un peu plus chérir, polir pour qu'il dure sur du long terme afin de pouvoir me protéger. <rire> Ce n'est pas une relation saine. Et équilibré qu'on soit clair donc pas de relations humaines on est toujours sur le champ lexical de l'armement juste une arme que l'on entretient. on est pas encore une fois voilà du jetable au durable c'est juste ça mais ça reste un outil et encore malgré tout hein, à cataclysme et après elle va toujours se servir de certains réprouvés quand elle en a besoin elle le fera moins mais il y aura toujours des réprouvés par exemple qui se feront péter si elle a besoin de faire gagner quelque part et eh bien elle pourra en jeter mais bien sûr, là ce sera en fait, on, on, quand elle a besoin de les jeter, elle les jettera avec beaucoup plus de discernement et d'intelligence. Donc voilà pour l'évolution en fait de Sylvanas à l'égard des réprouvés. Et on va retrouver donc la vision des, que les valkyries lui proposaient. Et eh bien on la retrouve justement avec cette double temporalité début cataclysme avec l'assaut euh, des forces de la horde de Garrosh et des réprouvés sur le, le front guinéen. Mais et eh bien cette fois-ci. Sylvanas arrive et empêche le massacre de se produire. Alors Il y a quand même quelques réprouvés qui sont morts bien sûr, hein, quand même une bonne l'avant-garde, mais le gros des troupes ne va pas être envoyé au charnier. Sylvanas dit non, elle tient tête à Garoche. Garoche est foudrage. Là c'est extraordinaire parce que là on va atteindre le point Godwin parce que on a euh, un champ lexical cette fois du, du totalitarisme incroyable avec d'un côté Mussolini et de l'autre Hitler, mais euh, Sylvanas Va tout simplement, et eh bien euh, voilà tout son peuple s'agenouille, euh, ils sont euh, ils sont mais en béatitude complète devant euh, devant euh, devant Sylvanas. Et Sylvanas tient tête à Garrosh et dit tu n'utiliseras pas euh, les ré mes réprouvés comme ça. Euh, laisse j'ai un plan. Si tu veux vraiment gagner contre Gilneas, j'ai un plan. Laisse-moi faire. Garrosh il est pas content du tout. Il va ses yeux dans ceux de sylvanas et là elle va il va voir quelque chose qui va l'effrayer garoche effrayé c'est rare très très rare parce que il voit justement en sylvanas quelque chose de terrible sylvanas a vu ce qu'il y avait après la mort les tourments éternels elle a eu elle a pu expérimenter cela et ça l'a changé à vie ça l'a marqué à vie et du coup eh bien elle dit j'ai été euh, j'ai eu affaire au, à la damnation éternelle euh, ce n'est pas toi qui va me qui va m'effrayer et garoche ne perd pas la face quand même il va dire Ok, on suit ton plan, mais je te à l'œil et euh, fais gaffe, tu rappelles-toi que je suis toujours ton chef de guerre. Si jamais tu, tu déconnes, je te fracasse. Donc, ça c'est super intéressant à ce moment-là. Et justement, il y a une certaine ellipse temporelle entre fin ou tel cas, début cataclysme. Il y a quand même des, des, des semaines, des mois qui s'écoulent. Et du coup, pendant cette ellipse temporelle qui a déjà lieu entre les doubles temporalités de la nouvelle, est-ce que euh, on, Shadowlands ne se servirait pas de cette petite ellipse pour faire en sorte d'avoir la rencontre entre par exemple Sylvanas et Jules geôlier qui aurait peut-être abouti aux, conseils, enfin, aux différents événements qu'on connaît à Momnist of Pandaria, Légion, mais je vous laisse aller voir la vidéo de Debunkage sur Sylvanas évidemment la rétrospective sur Sylvanas donc ce qui est super important c'est qu'on a, alors honnêtement je l'ai lu plusieurs fois cette nouvelle mais maintenant qu'on est dans le cadre, le contexte de Shadowlands et bien c'est vrai qu'il y a eu des trucs je me suis fait mais putain mais j'avais pas vu ça en fait j'avais pas vu ça mais maintenant avec le contexte de Shadowlands c'est incroyable et cette cinématique de Shadowlands, je ne vais pas vous la remettre hein. vous allez voir ma vidéo sur Shadowlands mais en fait il y a un nouveau regard, alors j'avais déjà pas mal analysé ça et ça, ça continue là-dedans mais par exemple la cinématique tu la revois différemment parce que c'est son portail pour Shadowlands, alors ça n'enlève rien de ce que j'avais dit ça reste un, un pont entre la vie et la mort Crown, ça a toujours été ça mais même pour Sylvanas en fait bien sûr c'était l'endroit où elle devait faire sa vengeance contre Sylvanas qu'on lui avait empêché à Wotelka donc là elle le fait mais maintenant elle ne elle finit pas le roi Lich parce que pour elle, elle a un plan plus global et le, le, le, le, le roi Lich n'est plus sa finalité justement. Elle a évolué là-dedans et on vous le montre dans la cinématique. Mais surtout pour elle, c'est l'endroit où elle s'est suicidée. C'est l'endroit où elle a eu accès aux terres d'ombre. Et du coup, elle y retourne par, par là en fait. Donc ça, c'est intéressant à ce niveau-là. Et elle veut plus que la vengeance. Elle veut se libérer de ce qu'il y a après. Elle veut se libérer de cette épée de Damoclès qui repose au-dessus de sa tête. La nouvelle, cette nouvelle est totalement fondatrice par rapport, pour aborder, pour préparer euh, l'extension Shadowlands et, et tout simplement pour mieux comprendre le personnage de Sylvanas. J'en avais déjà parlé bien sûr dans la rétrospective, mais vraiment cette nouvelle, alors je vous montre cette nouvelle, mais là c'est l'ensemble des nouvelles et ça c'est payant, mais y a la, la nouvelle est gratuite, dans la description vous trouverez tout ça, ainsi que les vidéos que j'ai mentionnées. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo euh, de rétrospective vous a plu et personnellement, alors d'un point de vue subjectif, c'est l'une des meilleures nouvelles que j'ai lues, d'un point de vue totalement, enfin le plus possible objectif, c'est probablement la nouvelle de toutes celles que j'ai lues la plus incroyable en termes de possibilités. Comme je vous l'ai dit, il y a eu un questionnement mode quest ce qu'on va faire de Sylvanas. Du coup, il faut qu'on pense à quelque chose d'après tout en restant respectant le personnage, en continuant tout simplement ce qu'elle ce qu faisait. Et c'est super intéressant parce que cette nouvelle a fait naître... Shadowlands en fait L'extension de Shadowlands repose quasiment exclusivement sur cette nouvelle Pas que, hein, bien sûr, les terres d'ombre étaient déjà évoquées avant Mais c'est celle-là qui nous a montré à quoi ça ressemblait l'autre côté donc c'est vraiment extraordinaire, une nouvelle qui amène une extension totale, il y en a peu et c'est pour ça que je pense que c'est vraiment une nouvelle que vous devez lire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On arrête pour pas que ce soit trop long. Euh, je vous fais plein de bisous, n'hésitez pas bien sûr à aller voir les autres vidéos de l'or. Euh, je vous fais plein de bisous, likez, partager à des partager autour de vous. Faites euh, vous abonner, tout ça, tout ça, mettre la cloche et à bientôt, à plus dans le Nexus. Et n'oubliez pas, je l'ai déjà dit, mais la description, <rire> la petite description. Vous pouvez me suivre également sur Twitter pour me soutenir. Vous pouvez vous abonner. On n'est pas loin des 20 000 abonnés hein, quand même. Donc merci beaucoup à tous de votre soutien et, et n'hésitez pas voilà, à partager autour de vous. Moi, c'est important. Merci. Bisous.